Le tour Immédiat, honnêtement c'était super bien hein, parce que du coup on a pu bah, créer de nouveaux liens avec les gens de notre groupe qu'on ne connaissait pas forcément. Il euh, y a trois semaines la plupart d'entre nous ne savait pas monter une vidéo, ne savait pas Et, euh, organiser des interviews. Alors, je suis très content d'avoir fait le tour Immédiat, ça m'a appris beaucoup de choses, moi j'ai découvert plein de trucs que j'aurais jamais pensé voir, genre le zénith vide c'est incroyable. I'm gonna burn. I'm gonna burn. I'm gonna burn. Bum Le domaine dans lequel on souhaiterait travailler plus tard. On a visité plein d'entreprises de, différentes, on a rencontré plein de professionnels, c'était hyper instructif. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire plein de découvertes avec plein de vidéos super différentes, euh, plein de styles différents. Alors la Cinémathèque, c'était une expo où je ne serais jamais allée de moi-même, mais en vrai, c'était super.